Goudargues, petite ville du Gard située au cœur de la vallée de la Seize, surnommée la Venise du Gard en raison de l'eau partout présente qui jaillit de ses 14 sources. Ces platanes centenaires protégeant du soleil ses canaux et ses fontaines attribuent un charme incontestable au plaisir de se balader dans la ville accompagné du doux murmure de l'eau. Le lavoir séculaire où l'eau jaillit de la gueule d'une grenouille de bronze géante. Des canards et des cygnes peuplent les canaux. Boutique artisanale caveaux de dégustation et restaurants contribueront à agrémenter votre visite.